c'est du foutage de gueule. Oui, mais euh, écoutez, euh, commandant, euh, vous êtes en présence d'un magistrat, d'accord Je vous rappelle que nous sommes tous les deux assermentés. Je peux très bien vous coller un rapport pour ça, parce que vous parlez d'une manière peu appropriée devant des civils. Eh bien, collez-moi un rapport, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ah, bon, bah, écoutez, euh, si vous êtes buté, malheureusement, euh, c'est ce qui va se passer. Bon, maintenant, ah mais, mais je, je sur mes positions. D'accord, très bien. Bon, maintenant, j'aimerais qu'on discute de ces amendes calmement, commandant, d'accord on n'a pas besoin de s'énerver, on n'a pas besoin de sortir des propos qui, ne sont, qui sont déplacés en présence de civils. Et puis voilà, on va régler ça tranquillement. D'accord Il n'y a pas besoin de s'énerver, commandant. Quand je répète les choses, oui, au bout d'un moment, je m'énerve. Écoutez, faites comme Et moi, vous dégoutez. Si vous ne comprenez pas, euh, ça, euh, je suis bon, désolé. Écoutez, écoutez commandant, ce n'est pas avec moi que vous avez un problème, d'accord C'est avec mon client. Donc, je vous prierai, quand, vous, quand, quand on parle tous les deux, d'être détendu. Si vous voulez, je vous fais un petit thé vert de chez moi, ça va vous détendre, vous allez voir. C'est du chaud de dieu comme on dit. Bon, maintenant, j'aimerais qu'on discute des amendes, tout ça, dans votre bureau, s'il vous plaît. Merci. Eh bien. Ah, c'est mal que ça fait l'accusé C'est un peu relou à force. Pourquoi tu t'inventes un accent, maintenant <rire> J'ai pas d'accent <rire> J'ai été arrêté parce que, euh, voilà, mon père euh, portait un masque et moi dans la voiture et nous ont arrêtés directement sans nous demander alors que dans le code pénal, il est écrit que les forces de l'ordre doivent nous demander de retirer notre masque avant de nous arrêter. De sûr, pour ça que je... euh, maintenant, moi, je voudrais revenir sur hier. Euh, Monsieur Grimaldi, suite à votre arrestation d'hier pour laquelle je vous ai fait sortir, euh, il me semble que vous avez pris des amendes. C'est ça. D'accord. pris donc... euh, énormément. D'accord. Donc, étant donné que mon client a été libéré pour vice de procédure, monsieur le commandant, je demande à ce que toutes les, toutes les amendes soient euh, annulées, bien évidemment, puisque euh, il y a eu vice de procédure. Euh, il me semble qu'on l'avait pas amendé. Hein. Ah bah, moi, c'est ce qui ce m'a Il était en prison. Vous avez demandé à ce qu'il soit libéré et mes agents ne l'ont pas amendé. Normalement, mes agents ah, les amendent dès qu'ils sortent. Attends, allez-y, commandant, excusez-moi. Normalement, mes agents amendent dès qu'ils sortent. D'accord. Donc, monsieur Grimaldi, je vais vous demander votre version des faits, du coup, s'il vous plaît. Eh bien, ils m'ont amendé. Je vais vous dire carrément de quoi ils m'ont amendé. De toute façon, il peut vous sortir les factures. Hein. Il doit les avoir les, les le Oui, voilà. je les ai, regardez. <rire> Amende, tentative de corruption, 5000 euros. Amende, délit de fuite, 2000 euros. Amende, outrage à agent, 750 dollars. Oui, en dollars, pardon, c'est juste que oui, je Oui, dollars, traduis on mal. en Amérique, hein. Oui, je traduis mmh. mal, en fait, l'anglais, oui, oui. je suis ah, tu sais. euh, amende pour revol de voiture et amende pour refus d'obtempérer. Ça fait 5 amendes. Alors, ça voilà. fait beaucoup, je trouve. Donc, euh, oui, donc effectivement, il va falloir les enlever, ça, commandant. Ce sont des amendes qui ont été euh, mises avant. Ah bon non. Vous voulez qu'on regarde Non, non, elles ont... Elles ont... Moi, c'est je... la date, hein. ouais, il, a... il a la date. Il a la date et avez... Je sais pas s'il si parle, là. Monsieur Grimaldi, vous m'entendez Est-ce que tout le monde m'entend Oui, oui. Oui, oui. D'accord. Ah, monsieur Ochevez, vous étiez là, non euh, Vous le savez, vous, ou pas euh, Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît Est-ce que vous savez s'il a été amendé sur sa première arrestation ou sur la deuxième où je, où je suis intervenu euh, Il me semble qu'il... C'était pas sur les deux Sur les deux, d'accord. Dans ces cas-là, moi je demanderais juste euh, sur la deuxième arrestation. Parce que sur la première, euh, moi pas, je suis pas intervenu, donc euh, là ça s'est réglé entre la police et lui, donc euh, là ça ne me, ça me regarde pas. Mais euh, pourquoi on ne l'entend pas là Il a un problème de corde vocale hein Monsieur Grimaldi Il ah, faut prendre une pastille, hein, vous savez... Un petit strepsil là. Voilà, un petit strepsil à l'orange, au citron. Au citron, c'est très bien. Citron, c'est pas euh, mal. Hein. Oui, donc euh, à rigueur, commandant, de toute façon, j'imagine que vous pouvez vérifier le registre de vos amendes. Mais si jamais il a été amendé hier sur sa deuxième arrestation, bien entendu, mon client refusera de payer et il est dans ce droit euh, ces amendes-là. Il sort, on l'amende. Ces histoire, elle me semble très étrange, commandant, pour tout vous dire, hein. franchement. Euh, à, chaque euh... fois, à chaque fois, on m'appelle, il y a des soucis. Ça me concerne beaucoup, je trouve. Hein. Euh, toujours avec les mêmes personnes qu'on interpelle plusieurs mmh. fois dans la journée. A sorti son téléphone à un moment donné ainsi que toutes les amendes. Donc mmh. comme je vous dis, on amende ça, ça, la compris, personne. ça j'avais compris commandant. Donc ça, euh, compris. voilà. Mais, à ah, oui, temps, mais ce, bah oui, pour mais il et, a... le... et mon fils, ça ne s'est pas passé comme ça. Le problème, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts, commandant. Moi, vous me dites ça, je, je vous crois, il n'y a pas de problème. Mais moi, mon client me dit la, la strict, le, le, le strict opposé. À un moment donné, euh, voilà, il faut, faut qu'on arrive. Enfin, vos factures, il y a bien des dates, il y a des heures dessus. Une facture, ça peut se tracer. Hein. Donc moi, ce que j'aimerais que, que vous fassiez, vous, vous avez bien des rapports. Vous voyez ce que je veux dire Non. Et Donc, je, cas, je sais ceci. que mes employés, euh, ceux, qui, ceux qui ont travaillé, surtout les employés, il y avait donc ces deux personnes qui sont à côté de moi qui, eux, étaient enfin, ils ensemble et c'était une audience Ok, un on est dans la merde qui étaient euh, les salles à bambou. et les taxis jaunes, moi je les donne et je les voilà. laisse toujours à la recrue qui ont, on va dire, peur de vous oh, je, moi, je sais très bien qui c'est, qu ils, ils sont en face de moi <rire> <rire> <rire> C'est pas la fou. meilleure blague Faut, Faut pas se, se cacher, cacher quoi mais bon si mais tu, tu peux j'ai euh... peur de toi mon pote Qui <rire> vous dit que c'est eux bah, bah, bah. c'est les, les, les seuls seul à m'avoir vu dans l'entreprise. Pour l'instant. Bah, donc donc y'a que qui m'ont vu dans l'entreprise, fait... dire il a que ouais. qui ont vu. Mais la dernière personne pas. qui m'a fait peur, je crois que ça doit être ma mère. <rire> Depuis. Elle fait trop la meuf oh, oh. Ouais mais t'as vu ça dépasse. C'est trop chiant. C'est codec le cul. Tout le monde voit que ça... Euh, bah, salut. Ça va Je suis beau là <rire> Tu me planer rare comme les gouttes de cristal Viens en part loin Je rêve de nous deux assis sur le sable Gère la nuit, dans ce mal Je vois ses yeux dans le ciel, n'égale pas la couleur je me noie dans cette merde Pour m'oublier au moins quelques heures Rejoins-la, elle pourrait tout changer Pourquoi lui faire la biche T'es peut-être le rappeur dont elle rêve Mais j'ai peur, peur donc je tue Larmes aux yeux donc je tue Faut toujours que je tasse, que je colle, que je boive, que je parte Que je taille ce foutu bras, sinon je pense à toi Merde, j'ai toujours ta voix dans ma tête ma drogue, tes moments, tes ma, ma belle, belle. Smile est triste es sur la trousse